Je vous demande ce qu'elle qu souhaite ou c'est vous qui lui proposez ou... Alors au départ, on avait on avait mis en place euh, un soin du visage. Mais Georgette, elle aime elle aime bien, mais euh, pas longtemps. On fait, on masse un peu le visage puis après on passe aux ongles, toujours. Hein? Et les ongles, ça l'intéressait plus. Alors parfois elle veut du vernis, parfois elle en veut pas. Tu en veux du vernis aujourd'hui Oui. Un petit peu Ou on Je met me de la oui, ou de l'incolore, on mettra aujourd'hui. Oui. Je pense qu'ils ont tous besoin qu'on s'occupe d'eux en exclusivité, pas, pas de tout le monde en même temps. Là, c'est un moment régatoire, toi. Hein, Georgette Je ne m'occupe que de toi, ici. oui bien parce que je suis là pour toi. Là, si je te tiens bien la main, ça va bien. Hein Comme ça, tu trembles pas. Non. Impeccable, il faut avoir un bon contact avec, avec les personnes comme Georgette. Si on si ne les aime pas, ils le sentent de suite, je crois. Je pense qu'elle n'a pas tellement l'habitude qu'on la touche. Peut-être qu'elle apprend quelque chose avec moi aussi. Elle apprend à être touchée pour, euh, pour du bien-être. Vous avez développé une science de la réponse du corps. Quoi. Le corps <rire> dit ce qu'il veut, c'est ça c'est ça. Après, c'est à leur mimique que je vois ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas et j'adapte beaucoup. Hein. Mais c'est vrai, il faut se faire à plaisir. Le principal, c'est que tu aimes ça, hein, Georgette Oui, j'aime ça. Bon, alors ça va bien. On va mettre un petit peu de rouge à lèvres. Ouvre la bouche un petit peu. Là, est-ce que tu veux qu'elles viennent te lever les filles hein Ou tu veux rester couché un petit peu Non, lever. Tu veux te lever, je le dirai aux filles. Hein, parce que là, maintenant, je vais aller soigner Pierrette. Oui C'est ça mmh. <rire> <rire> Impeccable, oh que tu jolie Un exemple de, de relation se passe, que vous connaissez peut-être. Je, je voulais interroger Madame, Madame Lalande sur ce sujet. Euh, Madame Lalande a rejoint le comité éthique de la TDI il n'y a pas très longtemps. Euh, vous faites partie aussi du comité éthique de l'hôpital De l'hôpital, oui, effectivement. oui. Euh, Vous parlez d'expérience et vous parlez euh, oui, oui. de conviction et de dignité. Oui, je, je, suis, euh, je suis très émue par euh, ce que je viens de voir euh, là sur le cas de Georgette, parce que ça me résonne euh, très fort, puisque c'est quelque chose que j'ai connu personnellement il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et je comprends très bien d'ailleurs pourquoi elle, elle s'intéresse beaucoup à ses ongles, parce que quand on est tétraplégique, on voit ses mains et c'est. Et ça fait plaisir, euh, ça fait partie des, euh, des moments de la vie où on réintègre euh, l'humanité, où on sort de l'objetisation, dont on est l'objet en permanence, euh, du détour du regard de la peur, du regard de l'autre, euh, y compris certaines fois les proches, hein, euh, donc a euh, fortiori les soignants, même préparés. Euh, donc, la dignité, euh, l'empathie, la bienveillance, la bien-traitance, euh, ce sont des thèmes qui me sont euh, très chers euh, et je rejoins la TDI dans le sens que c'est un jeu de mots parce que c'est très cher, également c'est H-A-I-R. Euh, voilà, je, je, euh, je suis très heureuse d'avoir euh, rejoint ce comité d'éthique euh, parce qu'il euh, est extrêmement riche en, en compétences, il est extrêmement riche par euh, l'apport de chacun des membres, mais également euh, euh, bien entendu des personnes concernées qui sont là euh, et à qui on doit adapter notre, notre discours. Hein, euh, euh, je crois qu'il est important aussi, euh, dans ce type d'endroit, de sortir de nos idées théoriques et de nos concepts pour euh, nous recentrer sur l'humain, euh, sur l'humanité, sur l'humanitude. Euh, euh, je crois que j'ai trouvé ça euh, dans ce comité d'éthique. Euh, j'ai grandement apprécié aussi... Euh, euh, L'humilité avec laquelle les personnels sont euh, en capacité d'apporter des situations et, euh, et, et toute la bienveillance de, de chacun de, des membres. Vous disiez que vous êtes dans deux comités éthiques différents. Il n'y a pas de moule particulier. Chacun peut avoir sa spécificité. Il y en a un qui est plus théorique, peut-être, oui. à l'hôpital. Mais les deux sont, sont complètes. Il n'y a pas de d'antagonisme dans tout ça. Il n'y a aucun antagonisme, mais euh, il est vrai que j'apprécie beaucoup le comité d'éthique de, de la TDI parce que l'on part de cas concrets, euh, donc on va aborder plusieurs situations au cours d'une séance et essayer d'y apporter des réponses euh, tous autour de la table. Euh, à l'hôpital, ça, ça se passe différemment. Euh, on, a la, on, on va partir de, de sujets précis, faire venir des intervenants euh, qualifiés du, au niveau national ou régional, et on va les entendre euh, nous présenter leur, euh, le sujet. Ça peut être les aidants, ça peut être le risque euh, le risque juridique, ça peut être euh, enfin, le risque dans le soin. Euh, qui est permanent, ça peut être euh, comme là, avant-hier, on était sur euh, les transmissions. Et donc, euh, en fonction de chacun des sujets, ensuite, les médecins, les infirmiers, les cadres de santé et les autres euh, personnes qualifiées autour de la table ou, ou de l'amphi, vont poser des questions et vont faire évoluer le sujet. voilà, Et je trouve que les deux sont intéressants, l'apport théorique est important aussi, et quelquefois on sent bien que voilà, c'est mm -hmm. une bonne chose. Bon, on, retourne, on reste sur un cas concret. Alors, justement, si Patricia est là... Ah, elle est là. Quelle coïncidence. Justement, puisque dans cette, dans cette pratique éthique de la TDI, Patricia, il y a peut-être un, un cas qui, auquel vous avez été confronté, qui n'était pas simple à gérer. On va toucher du doigt un peu comment vous comment vous agissez à ce moment-là. Vous... Oui, ouais. exactement. Euh, moi, je connais euh, Jean-Claude... De nombreuses années sur Penotier, je l'accompagne euh, à la mesure de protection de tutelle euh, depuis un petit bout de temps déjà. Euh, Jean-Claude est sourinué, il ne s'exprime pas bien sûr, il communique euh, essentiellement par le regard. Donc je connais bien ses regards, je sais quand il est content, pas content, quand il est euh, satisfait, pas satisfait. Et euh, récemment, euh, nous avons été confrontés à, à, à la TDI et à l'équipe à une décision d'opérer pour lui. Euh, sur une intervention très lourde au niveau de la face euh, où le chirurgien de, de la clinique me sollicitait euh, régulièrement pour que je puisse donner euh, l'autorisation d'opérer pour procéder à cette, à cette intervention chirurgicale qui n'était pas urgente mais qui allait le devenir si on tardait trop. Donc la question qui s'est posée pour lui c'est que j'ai été confrontée à une double exigence c'est-à-dire je devais répondre à la logique du médecin qui attendait de moi une réponse, assez rapide mais pas urgente. Et je me posais la question éthique par rapport à lui, par rapport à Jean-Claude, parce qu'en fait je... Jean-Claude sa vie c'est fumer. C'est la seule chose qu'il fait dans la vie, il fume un paquet par jour. Euh, c'est un moment pour lui qui rythme sa journée. Quand il sort, il cligne des yeux, il va fumer sa cigarette dehors avec d'autres résidents ou des équipes, des membres de l'équipe. Il est très. Il partage à ce moment-là euh, la cigarette, le sang, le partage des Et l'intervention, les risques de cette opération, c'était, et la conséquence, c'était qu'il ne puisse pas fumer après l'intervention pendant un long moment. Et là, Jean-Claude ne connaît pas euh, les incidences de cette opération, ne comprend pas ce qui va y arriver. Et on le, on le demande à moi de choisir pour lui et de dire est-ce que vous acceptez qu'il soit opéré sachant qu'il ne pourra pas fumer après, peut-être Et s'il le fait, il y aura quand même un risque. Ou est-ce qu'on euh, ne le fait pas, hein, sachant que sa santé et sa vie sont menacées hein, euh, à court ou moyen terme Voilà, là, je me suis vraiment posé la question et on a développé cette situation euh, à, au comité éthique, avec Madame Reda et d'autres membres euh, euh, extérieur aussi à la TDI. et où euh, j'ai pu, moi, exprimer en hein, tant que délégué ma difficulté et la, ma relation aussi avec Jean-Claude, pour qui, euh, voilà, j'ai quand même une attache affective forte, euh, à me dire, mais... C'est ma décision, c'est sa décision. Le connaissant, je sais qu'il n'aurait peut-être pas choisi de se faire opérer si on le privait de la cigarette. C'était très compliqué pour mmh. moi de le porter seul oui. et du coup de le partager avec d'autres C'est mmh. Je crois que c'est un exemple important de l'impact euh, contre on, on, nous une oui. relation. On est impacté effectivement. longtemps, et parce émotionnellement... que la, la relation est ancienne avec le oui. oui. euh, oui. Je le connais bien. Oui. Donc oui. là, il faut absolument... Euh, ne pas s'enfermer peut-être dans cette émotion et pouvoir justement ouvrir, la partager et, et discuter de ce cas avec tout le monde. C'est ça l'intérêt de... Je, je crois que ce qui cristallisait les... le problème aussi, c'est que c'était le remplissage de la, du document euh, du consentement éclairé voilà qui a été, je crois, rempli un peu rapidement par l'équipe médicale alors que là, justement, ça demandait un peu de temps pour, pour pouvoir... Euh, Remplir cette cette fiche. Oui. Et alors c'est vrai que bon je suis médecin donc je, je sais comment ça se passe du côté médical. Euh, on, on a toujours l'idée du soin idéal pour nos patients. Hein, voilà. Donc quand on a un cancer, c'est vrai qu'idéalement il vaut mieux arrêter le tabac parce que c'est un facteur de risque. Mais on peut aussi être sur un soin le soin essentiel, le soin minimal, c'est-à-dire qu'il y a une graduation dans ce qu'on peut indiquer pour un, un patient, et, et c'est important que ce soit mené dans un dialogue entre l'équipe médicale. Voilà. Et Comme... le, le rôle du tuteur, là, vraiment, c'est un rôle de, de médiateur, de, de traducteur. Moi, hein. bon, j'appelle ça la colombine. Hein. <rire> Nadine Oui, moi, ce que je voulais dire dans cette situation, c'est qu'on en a parlé avec Patricia. Bon, moi, je ne suis elle, pas sur le terrain. Alors, de la voilà, mais je suis plutôt du côté gestion et de, de la structure. Et le fait d'échanger avec Patricia, sachant qu'elle connaissait bien Jean-Claude, et donc on a pu déterminer ce qui était le plus important pour lui. Et peut-être que j'ai contribué à aider Patricia dans sa prise de décision, puisqu'on a choisi de privilégier sa volonté à lui, contre des souhaits. Donc on a pris un risque. Donc les souhaits ont été faits, l'opération a été faite. Et euh, Patricia a sensibilisé le chirurgien à cette euh, prise de décision et à cette, euh, ce questionnement qu'on s'est fait, qu'on s'est posé. Et le chirurgien a, été, a changé un peu sa vision et a été davantage à l'écoute, un peu moins dans la, dans la pression qu'il a, euh, qu a pu mettre. Et voilà, donc, bon, Jean-Claude a été opéré, mais Jean-Claude continue à fumer, donc, euh, voilà, les cicatrices peut-être moins vite, mais on a essayé de ménager euh, et de ménager de privilégier Jean-Claude. Mmh, merci. C'est compliqué ce rapport euh, entre l'équipe équipe médicale qui n'est pas au fait, peut-être, de tous ces enjeux-là, et qui ont, ont une vision ben, du soin, normal, bon, ben, c'est leur, leur métier Le chirurgien a pris le temps d'entendre de, mon analyse, mmh. celle du comité éthique aussi et a mieux compris pourquoi j'ai essayé de le solliciter à plusieurs reprises avant de signer formellement l'autorisation, pour lui faire comprendre que Jean-Claude, sa vie, c'était la cigarette, et que si on, on allait trop vite, alors qu'il ne comprenait rien du tout à ce qui allait lui arriver, il allait se retrouver avec un pansement énorme sur le visage du jour au lendemain sans comprendre ce qu'il avait, et si en plus on le privait de fumer ça allait être vraiment très très difficile à gérer pour lui. Là on a eu la chance, c'est quand même dans ce cas qu'il a eu bien aujourd'hui, et il continue à filmer malgré euh, une situation plus <rire> difficile. On est dans un champ euh, éthique euh, particulier où on, que préserve-t-on la, la vie à tout prix, la qualité de vie. Euh, on est est est, le choix de la personne. personne. Est-ce qu'on garantit l'association On peut témoigner à la TDI, donc une personne qui était en dialyse, qui nous a dit Je veux je arrêter. Donc on sait ce que ça veut dire, ça veut dire je veux mourir. Euh, et ben on a arrêté la dialyse. Enfin pas nous hein. Mmh. Mais euh, voilà, ça répond peut-être à votre question sur le soin que vous avez posé tout à l'heure. Il y a un moment la personne a un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'elle dit, donc nous on prend un risque. Qu'on dise à l'association, mais vous l'avez laissé mourir, donc c'est un risque. Oui, c'est une prise de risque. Mais en tout cas, c'est le choix de la personne et qui était dans, dans un choix. Enfin, c'est quelqu'un qui s'est exprimé, qui a dit c'est ce que je veux. Et quand il n'y a pas de mesure de protection. Les personnes qui font des choix, on les laisse tranquilles. Et ils font leur choix, à peu près. Je pas toujours. Que... On n'en parle pas. On ne parle, oui. euh, parle pas de la fin de vie, on a dit, bon. euh, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui a dit, c'est mon choix, il est assumé, je connais les conséquences. Les conséquences, c'est la mort, je veux mourir. Vous ne signez pas les soins pour la dialyse. Nous n'avons pas signé les soins pour la dialyse. Je peux vous dire qu'on n'est pas toujours très bien, après au bureau, à se dire, bon, bah, c'est bien, on a pris la super solution, etc. Bon. En tout cas, il nous semble que euh, ça fait partie des réflexions qu'on a en collectif parce qu'on ne peut pas réfléchir tout seul face à une situation comme ça. Mm -hmm. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que si on essaie de travailler à la vie, donc, ça c'est quelque chose de compliqué, de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réfléchir. Oui. Euh, parce qu'en fait, on veut, la personne, le travailleur social, il veut, accompagner, il, veut, il veut accompagner, il veut protéger. Il y a un investissement des professionnels de la TDI où il n'y a absolument rien à dire, vraiment. Parfois un surinvestissement, voire affectif et que ce qu'on est en train d'essayer de travailler, c'est essayer d'en parler avant qu'on soit à la situation qu'on dit complexe. Voilà. Est-ce qu'il y a des alertes Est-ce qu'il y a des signes qu'on n'a pas vus Est-ce qu'il y a des comportements qui changent que, euh, Là on a la situation d'une personne donc addiction à la drogue, plutôt drogue dure, et en fait là on est à, à, au point de non-retour puisque là on n'arrive plus, hein. il, faut, il faut donner l'argent, etc. Et, et la violence monte, et il y avait peut-être des signes de demander de plus en plus euh, des suppléments d'argent. il y avait un comportement qui changeait. Et après, je rejoins les moyens et le temps, c'est qu'à un moment, on a un peu la tête dans le ligand aussi, euh, il y a du monde et que ce comportement n'y a pas fait attention. Et c'est quand il explose, qu'on se dit, ah, il va falloir y réfléchir. J'ai deux remarques. la première, peut-être effectivement pour ne pas attendre les situations d'urgence, et je pense là aux personnes avec une déficience intellectuelle, c'est d'investir plus les programmes d'éducation thérapeutique des patients. Euh, certains programmes sont aujourd'hui adaptés, il y a un programme cancer qui a été adapté, en FALC notamment, avec une accessibilité. Mais euh, beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique aujourd'hui ne sont pas adaptés à des personnes qui ont une compréhension différente. Et ça je trouve que c'est un axe de travail important, puisque là on rejoint aussi les questions éthiques et les questions de santé. Ensuite, sur les questions de santé, là, on est, je pense, au cœur de l'éthique et de la morale, puisque euh, l'éthique n'est pas hors sol de notre société. Et on a une société qui est quand même très, euh, encore, influencée par euh, la morale judéo-chrétienne, et que le libre choix euh, par rapport à sa propre vie est quand même très largement... Euh, euh, orienté par euh, mmh. les questions de morale qui mmh. sous-tendent quand même à notre euh, structure euh, de société. Okay. Et on ne peut pas ne pas citer, euh, tout le monde est au courant de la situation de, de Vincent Lambert, euh, qui, enfin, qui est au paroxysme des interrogations éthiques à ce moment-là. Euh, juste un détail, est-ce que euh, les personnes peuvent faire des directives anticipées ou pas Alors, euh, oui et non oui, en curatelle, pas souci, la directive anticipée. Et en tutelle, euh, il faut que la directive anticipée soit validée par le juge. c'est compliqué à mettre en place. Après, si quelqu'un nous le dit, on, on les soumettra au juge. Mais en tout cas, aujourd'hui, on dit qu'une personne peut se marier, elle peut voter, mais elle ne peut pas faire une directive anticipée. Aujourd'hui, on va en préfecture, on exige que le tuteur soit présent pour signer la pièce d'identité des personnes protégées. Ça veut dire que c'est la signature du tuteur et on dit qu'ils ont une citoyenneté donc moi il y a un moment, il y a une chose que je ne comprends pas je le dis parce qu'on donne le droit de vote et à la préfecture on nous dit, le tuteur, le mandataire vient signer la pièce d'identité si on n'enlève pas la citoyenneté à une personne qui peut aller signer sa pièce d'identité euh, voilà, il va falloir qu'on tape un peu haut sur la préfecture peut-être en inter-association euh, le qui est là-bas il faut qu'on réagisse parce que euh, voilà, c'est des choses qui voilà, donc la directive anticipée après, euh, parler du décès est quelque chose de toujours très difficile euh, dans la relation sociale. Quand la personne en parle, ça vient tout seul, donc là c'est tranquille, mm -hmm. mais ça n'est pas forcément à l'aise de professionnel Sinon, c'est une des questions qui est très très difficile à aborder voilà. tout le monde, Pour tout le monde, mais je pense euh, qu'on a euh, un frein en plus en disant la personne est porteuse de handicap, ou elle a une incapacité physique, et en plus je vais dire, bon alors demain si ça s'arrête, bon, on n'a pas trop envie d'en rajouter, quoi. Ouais. Voilà, je ouais. pense. Vous m'avez témoigné de ça, Michel, en préparant cette journée. Oui, oui, c'est très délicat. Moi je suis tutrice de mon frère euh, qui a un handicap assez lourd maintenant parce qu'il s'ajoute le, le vivissement bon, c'est une personne grave à terre et donc euh, il, il, euh, il lutte tous les jours avec beaucoup de, de courage pour euh, se, se maintenir en vie se maintenir en santé et c'est vrai que aborder la question euh, de l'amour c'est pas, pas facile de ses choix euh, voilà là où il pourrait souhaiter être euh, enterré ou, euh, enfin voilà c'est très très très délicat et puis euh, moi je ne me sens pas d'aborder cette question avec lui dans la mesure où je n'ai pas beaucoup de temps je reviens sur la question du temps auprès de lui Voilà. donc euh, j'en ai parlé avec l'équipe d'auxiliaires hein, qui est auprès de lui et pour voir s'il n'y avait pas un moment où il y aurait une possibilité d'aborder ces questions mais ça reste vraiment très difficile, difficile. Voilà. et ça, ça montre à quel point c'est difficile justement aussi pour les professionnels qui ont cette charge à un moment où il est difficile de la porter. De, oui, deux questions de la salle deux interventions ah. oui bonjour, je m'appelle Franck Gouardien et je voudrais revenir un peu sur le comment dire ça, sur le diamant de, de mourir euh, une fois j'ai vu euh, un reportage qu'une dame avait 52 ans elle était institutrice et elle avait une tumeur et elle voulait en finir parce qu'elle souffrait beaucoup et elle a tellement souffert qu'un euh, jour elle a bien réfléchi elle ne pouvait plus. Et euh, elle a préféré euh, se donner à mort. Elle s'est suicidée. Et voilà. J'y pensais pas, mais je m'en souviens. Parce que d'un côté, ça m'a marqué. Quoi. Ça m'a fait mal. Quoi. Et par rapport à, à ce choix de cette personne qui a dit, euh, c'est trop dur pour moi. Je, je, veux, je veux arrêter de vivre. Est-ce que ça... Ça vous a dit pour est-ce que ça, ça vous a fait réfléchir sur ce sujet ça... euh, C'est-à-dire que euh, j'étais triste de me voir souffrir. Et ce sont des cas particuliers. Oui. Voilà. C'est ce qu'on dit ce matin, c'est oui. que c'est difficile de faire quelque chose de général et qu'à chaque fois qu'on a un exemple, on se dit là c'est un cas particulier. Euh, c'est un choix personnel. C difficile de, de choisir pour les autres finalement. Oui. Mm. Et il y a aussi euh, une dernière chose, excusez-moi. J'ai euh, perdu, perdu euh, ma maman en 2014. Et euh, comment dire ça euh, Elle a demandé euh, fin de vie. Parce qu'elle euh, était très malade et. Elle ne me pouvait plus, quoi. Elle était allée rejoindre mon père. Voilà. Vous étiez d'accord avec elle à ce moment-là euh, Non, j'aurais mieux qu'elle reste, mais quand elle était très malade, c'était pas possible, quoi. Je puis, elle voulait partir. Elle ne me pouvait plus, quoi. Voilà. Merci de vous avoir confié ce, ce témoignage très émouvant. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Encore une intervention sur le. C'est oui. plus un remerciement que l'intervention, c'est les équipes, les institutions, dans le recueil qu'on essaye d'avoir sur les désirs de, de fin de vie des personnes accompagnées. Je voulais remercier les équipes qui souvent euh, se font le relais des attentes des personnes, car en foyer, euh, les décès, la mort est présente. Il hein, ne faut pas se leurrer. Ils voient souvent les, les copains d'une vie partir avant eux. Le dialogue se noue avec les éducateurs et en tant que délégué à tutelle, je voulais remercier les éducateurs et les institutions en général de pouvoir nous, nous faire ce relais dans, dans le recueil de leurs attentes euh, pour mettre en place après des dispositifs de contrats d'obsèque ou de choses comme ça. Voilà, c'était juste euh, voilà, un relais. Oui, important. Merci. Merci. Alors, on passe. Euh... Vous avez parlé du FALC tout à l'heure il quelques On va en parler, parce que justement, tout ça est affaire de communication, c'est bien simple, on essaie de recueillir la parole, encore faut-il qu'on soit sur un, un terrain de, de compréhension mutuelle, et que l'on puisse avoir un, un langage commun, euh, ça s'appelle le, le fac que c'est un des outils faciles à, à lire et, et à comprendre. Euh, alors, simplifier le langage sans l'appauvrir, c'est un peu ça le challenge. On va regarder juste un petit, un petit extrait de, de deux minutes de séance de, de, de, de, de travail et de, du FAC, autour du FAC à la TDI, puis on en parle avec notamment le Jean-Christophe Garillon qui est graphiste indépendant et qui travaille sur ce sujet avec la TDI depuis longtemps.